Bonjour à tous et à toutes c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver aujourd'hui euh, pour vous parler des livres que j'ai lus pour mon mémoire, ou du moins une partie des livres que j'ai pu consulter. Euh, donc, alors il faut savoir que je faisais mon mémoire, enfin que je fais toujours d'ailleurs, je prends juste un peu de temps entre deux phases de rédaction pour faire cette vidéo. Pour information, je fais un master euh, dans le domaine du web, et donc c'est un master professionnel où nous devons quand même faire un, un mémoire euh, autour d'un sujet en rapport avec le web et la sociologie, en gros. Du coup, j'ai choisi les communautés LGBT+, en ligne, et plus particulièrement le site yag.com, qui est un site d'information, euh, d'actualité, de culture un petit peu euh, générale. Un site aussi participatif qui a une plateforme de blogging, un agenda, euh, une communauté avec des chats, des trucs comme ça, un réseau professionnel, enfin bon voilà, il y, y a des tas de trucs autour. Mon questionnement était le suivant. Sous quelles conditions pouvons-nous parler d'une union lesbienne, gay, bi et trans Comment s'est constituée une communauté LGBT autour du site d'information participatif Yag et enfin, dans quelle mesure YAG est le reflet de l'union et de la diversité des communautés LGBT+ sur Internet. Euh, donc, en gros, je suis partie de toute l'histoire euh, des mouvements d'affirmation gay et lesbien pour arriver sur euh, comment s'est constitué les mouvements. Se sont constitués les mouvements interassociatifs LGBT euh, au XXIe siècle. Euh, je suis passée aussi par euh, tout ce qui est presse. Euh, donc j'ai étudié le, le site YAG euh, dans son ensemble, en passant par la ligne éditoriale, par les fonctionnalités du site, avec des témoignages de blogueurs, de YAG, enfin bon voilà, il y, y a des tas de trucs. Et pour finir sur euh, voilà, qu'est-ce qu que Internet a apporté aux communautés LGBT+, euh, qu qu'est-ce voilà, qu qui les réunit politiquement d'un point de vue associatif, euh, qu'est-ce qui les réunit d'un point de vue culturel et qu'est-ce qui, bah, les... Qu qui fait les fait diverger également et euh, essayer de donner un aperçu de la multiplicité euh, de ces communautés euh, grâce à internet, euh, de ce que ça a pu apporter, etc. Et voilà, tout ça en rapport avec le site Pour ça, euh, j'ai lu pas mal de bouquins. Enfin, pas tant que ça en fait, mais il y en a que j'ai lu vraiment dans leur intégralité et d'autres que j'ai parcouru pour piocher des informations. Et donc, euh, je vais vous présenter cinq, euh, cinq livres ouais. euh, que j'ai lu en entier, presque, enfin voilà, des livres que, sur lesquels je me suis vraiment basée, euh, que j'estime être vraiment intéressants. Donc il y en a 4 en français et 1 en anglais. Et je vais commencer avec euh, Réflexion sur la question gay de Didier Héribon. Alors, Didier Héribon, qui est un sociologue français euh, très connu pour avoir euh, bah, étudié tout ce qui est... Euh, Oups, embarque-page euh, Mouvement homosexuel, etc. Et euh, donc ce livre, il est divisé en trois parties. Il euh, y a la première partie, c'est un peu une anthologie euh, sociale. Euh, avec des questionnements très très intéressants sur euh, le coming out, les relations des homosexuels avec leur famille, euh, le fait que euh, enfin, les personnes homosexuelles euh, au XXe siècle aient migré vers les villes, euh, qu'est-ce que signifie l'injure. Et c'est vraiment toute cette première partie que j'ai trouvée la plus intéressante pour, euh, pour n'importe qui, je veux dire. Ensuite, dans la seconde partie, il euh, y a une analyse historique des mouvements d'émancipation gay et lesbiens euh, par les produits littéraires et euh, intellectuels. Euh, pour le coup, là, ça se complexifie un peu, euh, on va parler d'Oscar Wilde, euh, voilà, des écrivains, de, de trucs comme ça, je ne me souviens plus très bien, c'était pas le truc qui m'intéressait le plus pour mon mémoire du moins, et ça termine sur euh, une relecture de Foucault qui est donc euh, un, un intellectuel qui a beaucoup travaillé sur euh, les sexualités et l'homosexualité en particulier. Euh, pour le coup, là ça devient hyper complexe la partie 3, j'ai quasiment rien capté. Euh, donc voilà, sauf si vous travaillez sur Foucault, vous, vous, travaillez de la, vous faites de la sociologie ou des choses comme ça, euh, c'est pas le truc que je vais vous conseiller. Mais voilà, euh, lisez la partie 1 qui est vraiment très intéressante. Ensuite, on va parler du moment politique de l'homosexualité, mouvement, identité et communauté en France de Massimo Prérao. qui est un livre euh, qui a été mon livre de chevet durant toute la rédaction de ma première partie sur l'histoire des mouvements, euh, puisqu'en fait, euh, Massimo Prérao dresse euh, un genre de... Enfin, vraiment une chronologie très très importante depuis l'invention de l'homosexualité à la fin du 19e siècle, et je veux dire par là l'invention du mot, et de ce que ça signifiait pour les médecins, etc. Toute, toute la première partie est ultra intéressante. Il passe ensuite euh, aux années 50-60 avec les premières initiatives euh, collectives, avec notamment un zoom sur euh, la revue Arcadie qui est considérée comme le premier mouvement homosexuel euh, à se revendiquer en tant que tel, même s'il n'était pas le mot homosexuel mais le mot homophile. Euh, ensuite, euh, on passe au moment 70 avec tout ce qui est révolution euh, homosexuelle après mai 68, puis euh, les mouvements homosexuels euh, de masse euh, dans les années, euh, oui, voilà, dans les années 70, 80 avec la multiplication des associations, des lieux, euh, de, des revues, etc. Euh, on passe par euh, la crise euh, VIH-SIDA, les tentatives de fédération d'un mouvement gay et lesbien, et même plus vaste, euh, pour terminer par euh, l'émergence des mouvements interassociatifs LGBT, tels qu'on les connaît aujourd'hui, donc euh, à partir des années 2000, et notamment tout ce qui est euh, fondation de l'inter-LGBT ça se lit tout seul j'ai envie de dire bon euh, c'est pas non plus euh, hyper enfin c'est pas toujours simple à lire mais euh, globalement enfin, c'est de l'histoire euh, j'ai appris max de trucs euh, donc euh, voilà si vous voulez en savoir plus et eh bah ben, je pense que ça peut être un un bon livre en fait pour commencer un petit peu à voir euh, bah, comment ça s'est passé euh, que, quels sont les événements importants qui ont eu lieu en France etc et euh, voilà du coup on va passer à un livre que je n'ai pas puisque je l'avais emprunté à la BU euh, qui était Queer Zone 1 Politique des identités sexuelles et des savoirs de Marie-Hélène Boursier alors qu'elle que j'ai pas du tout utilisée au final euh, dans, au cours de ma rédaction mais euh, que j'ai quand même lu parce qu'il était hyper intéressant, euh, c'était surtout centré sur tout ce qui était lesbien euh, avec euh, le porno lesbien et ce que ça apportait euh, voilà, dans la culture lesbienne, euh, les pratiques lesbiennes euh, dites un peu hard euh, le cas des buts des travestissements, euh, des trans, euh, tout ce qui est déconstruction des, des identités sexuelles euh, voilà, et, bah, et puis bien sûr, euh, tout ce qui est euh, réflexion sur le queer, etc. Euh, franchement, c'était hyper intéressant, et pour n'importe qui, mais je pense que ça allait d'autant plus euh, pour les personnes, euh, pour les lesbiennes, en fait. C'est en trois volumes, il y a Queer Zone 1, Queer Zone 2, Queer Zone 3, euh, qui sont sur des, des thèmes variés. Euh, donc j'ai eu que le premier, je pense euh, raisonnablement que les deux autres sont tout aussi intéressants. Euh, mais voilà, si vous vous intéressez euh, à tout ce qui est euh, théorie queer, et bien, Boursier, voilà, c'est très bien. Le quatrième et dernier livre dont je vais vous parler, c'est Homosexualité, révélateur social, qui constitue en fait les actes du colloque international LGBTQ euh, qui a eu lieu à Rouen en 2004. Et donc en fait, euh, c'est pas un livre euh, à lire tout d'un coup, puisque c'est les articles en fait, avec ben, ben en fait un résumé de toutes les interventions euh, qui ont eu lieu pendant ce colloque. Et euh, donc c'est hyper varié, il y a vraiment de tout et j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, euh, j'avais vraiment envie de tout lire, or j'avais pas le temps donc j'ai dû me centrer sur les chapitres qui étaient intéressants pour mon mémoire. Mais euh, voilà, je pense que, je sais pas si je l'achèterais ou si je le réemprunterai à la BU, mais euh, voilà, il y avait, par exemple, euh, un article sur euh, euh, comment les associations réagissent face à l'épidémie VIH sida euh, un article sur l'éducation, sur le suicide, la sur chez euh, les homosexuels, euh, comment être ado dans une famille homoparentale, euh, la question de la biphobie en milieu gay, euh, un article hyper intéressant que j'ai dévoré sur euh, le communautarisme, euh, voilà, sur la critique du communitarisme, et en fait, euh, la personne, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais euh, en tout cas, l'auteur de l'article essaye de démontrer que cette critique du communitarisme est en fait une forme d'évolution du discours homophobe. Euh, bon voilà, c'était vraiment très très bien. Il euh, y avait aussi des articles sur les cultures lesbiennes, sur euh, les sites de rencontre euh, ce que ça apportait pour les couples homosexuels. Sur le gay marketing, enfin bon voilà, j'en passe c'est des meilleurs. C'est pas un livre qui est très gros, à peu près comme ça, il y a, il y a, il y a pas mal d'articles, il hein, y en avoir une trentaine, peut-être plus. Euh, en tout cas, voilà, c'est très varié, il y a des très petits articles, d'autres qui sont très longs. Euh, donc pour le coup, si vous voulez euh, vous, vous renseigner en fait sur, un, un, sur des thèmes très variés, euh, ce livre-là, eh ben, il est tout à fait adapté. En plus, il est écrit dans un langage qui est tout à fait accessible à, à n'importe qui, pour le coup. Euh, je, ne suis, je ne suis pas étudiante en sociologie, il faut le savoir, hein, je suis étudiante en web et je me suis retrouvée à faire un master euh, plus ou moins sociologie. Du coup, euh, ça c'était parfait pour moi, c'était pile à mon niveau, je n'avais pas besoin de termes compliqués, tout ça, enfin bon, parfait je termine avec euh, donc, le bouquin en anglais que j'ai fait importer des États-Unis euh, spécialement pour mémoire et qui au final ne m'a pas tant que ça servi. Euh, il s'agit de LGBT Identity and Online New Media. Et en fait, euh, un peu à l'image de euh, Homosexualité Révélateur social, c'est un, un recueil de tout un tas d'articles autour des questions LGBT, et là non pas de l que de l'homosexualité, euh, on est vraiment sur LGBT, c'est-à-dire que les trans sont traités, les bis sont traités, notamment. Euh, et donc voilà, il y a des, des, des articles sur YouTube, sur euh, la révolution LGBT sur Facebook, sur euh, ce qu'a apporté la fanfiction et euh, les tout ce qui est de l'ordre des fandoms en fait à la culture LGBT. Il y a vraiment plein de trucs euh, que je n'ai pas eu le temps de, malheureusement de tout lire, j'ai lu que quelques articles. Euh, je pense que je me plongerai dedans euh, quand j'aurai un peu plus le temps et que je serai un peu moins stressée. Mais voilà, je tenais à en parler notamment parce qu'il m'a coûté une blinde quand je l'ai fait importer. Du coup euh, ce sera le moment de l'immortaliser. Voilà. J'étais ici, j'espère que cette vidéo vous a plu, que euh, certains vont noter les livres dont j'ai parlé pour ensuite aller les lire, <rire> que j'ai pas ça pour rien. Euh, vous étiez plusieurs à m'avoir demandé euh, de parler de mon mémoire et de parler des bouquins que je lisais, du coup, je me suis dit, bah pour revenir, euh, bah, c'est très bien de parler de mon mémoire, comme ça je suis un petit peu dans la continuité et puis je me remets en selle. Sachez que vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et que je suis aussi maintenant sur le réseau euh, Mademoiselle, euh, le site Mademoiselle, vous savez, euh, puisqu'il y a maintenant un forum dédié euh, aux vidéastes, euh, du coup féminins, euh, qui ne sont pas que euh, beauté, etc., euh, donc je vous invite, je vous mette le lien euh, de, du forum dans la description, comme ça si vous êtes vidéaste vous aussi, euh, et ben vous pouvez voilà, cliquer et aller voir. J'espère revenir très vite avec de nouvelles vidéos, des bouquins, des trucs sympas, tout ça, voilà, plein plein de trucs. Euh, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se retrouve très vite.